Wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, je vais t'aimer mais c'est toi qui wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, Laisse-moi juste le temps de te prouver comment je veux bien être avec toi. Moi je veux t'aimer, mais c'est toi qui m'empêche. Moi je veux juste ton bien. Laisse-moi juste une gagnère de chance. Laisse-moi juste une gagnère de chance. Vanessa, allez, Vanessa, Moi je t'aime, Vanessa, Je t'aime, Vanessa, Donne-le de bien Dans ma vie je n'ai jamais rencontré une fille aussi jolie que toi Alors excusez-moi de te le dire Mais le nul, je ressemble à toi Et pour que moi Je ne peux pas vivre sans toi mon chéri J'étais trop pour te laisser aller Trop pour te laisser aller Trop pour te laisser aller Vanessa, Vanessa, Vanessa, Vanessa, Vanessa, Vanessa. C'est vraiment tu mimes dans quoi d'Amazon Ce n'est pas ça, je n'ai pas le portefeuille Des Samuel, les et sont porte-banquet Alors ne fais pas ta maligne devant moi Vanessa Moi je veux le meilleur pour nous deux Je veux juste que ça entre nous deux Bébé toi et moi c'est juste à la gare Tu veux, tu ne veux pas pour toi là-bas Moi je suis déjà calé, bon d'affiné Vané, vané, moi je te promets, c'est l'éclat Ma vie c'est une place, bébé, bébé tu viens On va faire du sale ici, si pas Ils vont encore raconter, en pas vader Que la zone de bien n'est pas un mais bien pour toi bonne, bonne, bonne, bonne, bonne. pour la bombe, pour parler là-bas, ça laisse cache. BDG, Monsieur Bess. Beauté sublime laisse-moi le temps de te montrer que je suis l'homme qui te faut. J'ai déchiré des cahiers, même pour toi. J'ai même coulé des même pour toi. Donne-moi une seconde chant de te montrer que mon cœur bat pour toi, comme un qu chorus qui chante au rythme de la musique en disant. La sexy momie à Nianzware Théodore d'or ou bien game de la Guinée équatoriale Je ne sais plus à quel endroit exprimer mon amour venant de toi Tu sais, tu sais, pas le chat devant bien, il ne peut trouver pas les manguillards Ma beauté t'as tout ce qu'il faut pour rendre des boucles jaloux Je t'assure, oh mon Dieu tu c'est sais vrai Le matos, je t'assure t'as ça Les bobines on dirait pas il Je t'assure, rien que le père de te regarder Me donne envie de faire des bêtises avec toi, Bébé, toi et moi, dans une amie de tombage, je te chope une place. Avec toi, Vanessa, je ne sais plus ce qui se passe dans ma quête, je suis tout chamoulet. C'est comme si l'un de l'eau la pénètre dans moi, déjà comme du poisson, du piment du cœur. Divorce, je sais, ça Avec ce que vous savez, les amis, c'est I'm not about